il faut sélectionner l'icône e pour se connecter à la base Genapi. Une fois connecté à cette base, sélectionnons l'utilisateur auquel on veut rattacher le document, succession par exemple. Une fois qu'on a sélectionné ce répertoire, un clavier virtuel nous demande de rentrer le nom du fichier, auquel, euh, le nom du fichier du document qui sera numérisé. Clavier virtuel s'affiche devant nous. On valide le nom du fichier on enregistre cette information, le document est numérisé et archivé directement dans le répertoire précédemment sélectionné. Pour retrouver ce document, il faut se connecter à la base Innote e Genapi. Je lance l'application. Je m'identifie à la base eNotes Genapi. Une fois identifié, j'accède à tous mes dossiers clients. Comme nous avions numérisé précédemment chez Madame Durand, nous allons nous reconnecter sur ce répertoire Madame Durand, acte de succession. Nous allons rechercher le document dans son dossier d'archives, il suffit de sélectionner Stat Archive, dossier, et nous retrouvons le document que nous avons numérisé sous le nom de Scan, Cher Scan. Ce document est un PDF full texte, vous pourriez récupérer le texte en le copiant et en le ramenant dans une autre application. La numérisation vers api n'est pas plus compliquée. Vous avez pu voir au travers de cette vidéo qu'il était très simple de numériser vers une application métier. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à écrire à info-newfeedit.fr.